Il s'agit de quelque chose de très, très important. J'ai été largement hier euh, situé sur beaucoup de situations. Ouais. On m'a expliqué de long à large ce qui, ce qui été préparé par Idi ami. Très heureusement, le général Sadiba s'est rendu compte. Oh « Mon ami Boakabiro, comment vas-tu » Oriba, comment salut? Partagez, s'il vous plaît. Nous remercions le tout puissant nous remercions le Grand Mandin, nous remercions ces jeunes capitaines, ces jeunes officiers mandins qui ont rapidement compris le système qui a été mis sur place. Et Franck, merci pour lequel partagez. Je, je veux au moins 10 000 partages, s'il vous plaît. Nous sommes plus de 80 000 sur cette page. Donc, il doit y avoir au moins 500, 600 par terre, s'il vous plaît. Parce que l'air est très grave. Très, très grave. Mon grand frère, Omar Sidibé, comment vas-tu Crespo, bonjour. De passage, je remercie le général Sadiba. Je le, dis, je le fais un grand coucou. Et je le souhaite à santé, prospérité. Et je souhaite santé à tous les militaires du camp Samoa de Kindia. Et j'ai dit merci à tous les grands soldats du camp Al-Fayaya. Je vous dis chapeau. Je pense que voilà ce que je voulais moi, Benito. Parce que vous devez protéger ce qui reste de l'armée guinéenne. Vous devez protéger... Ce qui reste de l'ossature de l'armée guinéenne formée depuis le temps du général Lansana-Conté. Cette armée réputée régulière, réputée respectable, que quelques individus, pour des intérêts personnels, voulaient noyer, voulaient saccager, voulaient mettre à terre parce que, voulant rester au pouvoir toute leur vie, voulant rester au pouvoir autant qu'il voudra vraiment je vous dis merci moi ce matin je vous tire le chapeau par rapport aux informations que j'ai reçues du camp samouraï et du camp Al-Faya. que Dieu vous bénisse l'armée là on ne dit pas l'armée de Doumbouya, l'armée de Idiami ou l'armée de Tel on dit l'armée guinéenne c'est l'armée guinéenne guinée donc, il y a un, un seul individu qui a voulu faire de cette armée de son voulu qu'on appelle Idi Amin. À 75 ans, ou 70 combien Parce qu'il a dépassé les 70 ans. Merci beaucoup, mon beau Lioubari. Il a dépassé les 70 ans. Aujourd'hui, il a ramassé des milliards, sept, oui. Il a ramassé des milliards, oui, c'est vrai. À son âge, l'argent, là, c'est pour entretenir les femmes des gens, c'est pour entretenir ses enfants. Aucun enfant de Idi Amin n'est dans l'administration guinéenne, actuellement là. Il a éloigné parce qu'il pense qu'il est très intelligent. Oui, quelque part je me dis que c'est très intelligent de sa part. Il y avait une boutique qui était tenue par une dame. La boutique a été rachetée par une de ses filles. Parce que lui, il préfère que ses enfants investissent en France, ils évoluent en France, ils travaillent en France, qu'ils oublient totalement l'administration, pour ne pas être mêlé, C'est-à-dire il fait, il fait du de Alpha Condé d'un côté, c'est-à-dire Alpha Condé qui a éloigné son garçon de toute la gestion guinéenne, pour ne pas que son enfant soit poursuivi, humilié, parce que lui, il est âgé, il est vieux, il peut mourir à tout moment, mais son enfant doit faire sa vie. Quand vous laissez vos enfants se mêler de la gestion de l'État, cela va les rattraper un jour. Toi, tu ne pourras plus quelque chose pour ton enfant, le protéger et le sortir de cette situation. Donc, il vaut mieux leur donner ce qu'il a à recevoir et puis l'éloigner. C'est ce que Idi Amin fait. Mais, voilà Idi Amin qui met à la disposition de son neveu, Bala Samoura, M. Ismaël Keïta. Ismaël Kita, je vais lire test qu'un officier m'a envoyé. Je vais juste lire test. Pourquoi on l'a mis, mis à la disposition de Bala Samoura Pourquoi Parce que les Alias, les Bangoura, les Koivogi et autres qui étaient des forces spéciales, ceux qui ont réellement pris le professeur Alpha fakonde au, au palais Sérotorea, ont été mis de la même façon à la disposition de la justice militaire de Bala Samoura. Qui s'en est occupé, qui les a malmenés. L'erreur de notre frère Alia, c'est d'avoir dit à Bala Samoura, lorsqu'on l'a demandé d'enlever sa montre, d'enlever tout ce qui était, et il avait une attache aussi à la hanche, d'enlever ça. Il a compris qu'il était en voie d'arrestation parce qu'on l'avait séparé avec la petite unité qui le gardait lorsqu'il entra ce Bala Samura. Donc, il a dit, nous avons Alpha Condé Soro. C'est à cause de ça, là, quand le Manamanamon, le vaurien forestier, là, mon cousin, là disait que c'est lui qui a mis main sur Alpha Condé pour discréditer, parce que les gens parlaient beaucoup d'Aliya en ce temps. Mais Alia a été très, quand ça s'est passé devant, devant certains gendarmes, c'est moi qui ai pris Alpha Condé. Et je le remettrai à sa place, non ça sa manière place. Et puis on est quittes. Parce qu'au fait, ce qui a été promis à Alia, c'est de s'occuper de la justice militaire. Parce que c'est un académicien. Alia, merci beaucoup, grand frère. Vraiment. Bonne fête à toi, ce grand frère. C'est un académicien. Donc, il voulait occuper la Parce que Parce qu'Alia, au fait, au départ, c'était un gendarme. Alia, là, allez-y vous renseigner. Au départ, c'était un gendarme. Donc, il voulait... ce qui a été promis à Alia, c'est de s'occuper de la justice militaire. Oui, il voulait s'occuper de la justice militaire. Il devait être le patron de, la, de haut commandement de la gendarmerie. C'est ce qui a été dit au départ. Et ce que vous comprenez Donc, c'est ça le problème. Donc, Ismaël, le, le, le directeur de l'enseignement militaire de l'armée, a été mis à la disposition de. Il a été limogé d'abord et mis à la disposition de, de Balas Samoura. Aujourd'hui, Selon les dernières informations, celui qui a été mis à la disposition de la gendarmerie militaire, à la justice militaire, se trouve déjà au camp Boiro de, de Kassa. C'est hier, il a été limogé. Hmm? C'est hier, il a été limogé. Et directement, il se retrouve. Jusque là, il n'a pas été jugé. Rien. Il n'y a, a aucune instruction. Rien. Le monsieur se retrouve directement au camp Boiro de Kassa à moins de 24 heures, parce que seulement, le monsieur n'a pas donné les informations concernant les agissements de, de, du général, eh, général Sadiba Koulibaly. Vous savez, la justice, le renseignement militaire se trouve avec le général Sadiba Koulibaly. Parce que ça fait de cela deux ou trois mois, que ce général, cet officier supérieur, issu de l'armée guinéenne, avait déjà compris que la transition est sur la mauvaise voie. Parce que selon ce qu'on m'a dit, Général Sadiba n'est pas d'accord pour que la transition perdure. Général Sadiba n'est pas d'accord pour que le, la transition reste pendant au-delà de 2026. C'est ça la vérité. Il n'est pas d'accord. Il l'a dit, il a fait savoir il n'est pas d'accord, parce que lui, il sait, et c'est ce que aussi, Paul Kagame a dit à Doumbouya, plus la trahison perdure, même s'il n'est pas crédible, il n'est pas un homme honnête, plus les problèmes adviennent. Donc, voilà le mal, voilà le problème de Sadiba, ce n'est pas entre Doumbouya et Sadiba, c'est -ce entre Doumbouya, et, et entre, entre Sadiba et Idi Amin, parce que Idi Amin a un seul objectif, les promesses non tenues de Dumbuya pour une première phase, c'est-à-dire le laisser diriger la transition, parce que selon lui, il est allé à l'école, celui qui connaît l'armée guinéenne, il sait très bien avec Dumbuya, si Dumbuya le laisse diriger la transition, ils vont dire au pouvoir, il a toutes ses méthodes pour qu'il dure au pouvoir. Comme Dumbuya était un homme averti, d'abord celui qui est parti de la queue à l'aéroport, lorsqu'il revenait du Cuba, où il était ambassadeur nommé par. J'ai dit, bien, nommé par le professeur Condé comme ambassadeur. Parce qu'il était devenu embêtant. Voilà. Il était devenu embêtant, il était devenu vraiment gourmand. Parce qu'il voulait le poste de ministère de la Défense, il n'est pas militaire. Donc l'armée n'était pas d'accord. En le nommant Alpha Condé, en le nommant ministre de la Défense, allait lui créer assez de problèmes, parce que qu'au fait, ce n'est pas un militaire. Alpha Condé, dans la continuité, voulait confier... Le poste de ministère de la Défense a des, des civils, c'est-à-dire des avocats, des juristes, des intellectuels, pas un militaire. Ça envoie la jalousie, ça envoie des querelles intestines à l'intérieur. Alpha Kondé a préféré se baser sur les civils. Voilà d'abord, c'était cabelé, cabelé, cabelé, cabelé. C'est comme ça. Vous comprenez Donc, il était devenu gourmand, trop embêtant. Il y avait les murmures aussi de coup d'état depuis 2015, entre 2015 et 2016. Donc Alpha Kondé a attendu après l'élection de 2015 pour voir cette situation. Et pourtant, le plus grand escroc en ce temps là celui lui qui s'est fait, fait croire qu'on est le chef de renseignement, c'est faux. Traoré. C'est lui qui menta jusqu'à on a mité les, les bundu, Bunduka. Bunduka a été mité en Allemagne. Et chose a été émité à lui, il dit au Cuba. Il y avait un qui a été envoyé en Guinée-Bissau. Ils étaient six personnes qui étaient devenues vraiment trop encombrantes. Donc, parce que, au fait, le prisonnier personnel de Idi Amin, c'est Docteur Yanné. Docteur Yanné est le prisonnier personnel de Idi Amin. Ce que vous ne savez pas, le prisonnier personnel de, de Idi Amin, c'est Docteur Yanné. C'était son directeur de cabinet. Vous comprenez Aujourd'hui, l'intendant là, depuis tant de Docteur Yanné, c'est le même intendant qui travaille avec Idi Amin sur la surfacturation sur les dépenses militaires sur euh, euh, la caisse noire de l'armée tout ça là au temps du docteur diane le gars ne pouvait pas mettre main dessus à cause il voulait être ministre de la défense aujourd'hui il s'est retrouvé il, il s'attendait pas à une opposition parce que il étalait son plan il jamin, il étalait son plan petit à petit comme il, euh, quand il est arrivé Dumui, elle a dit bon tu me laisses diriger mais je te je te confie la défense, c'est-à-dire que le numéro 2 presque. Or que tout le monde connaît le numéro 2 de la Zentre, de c'est Général Sadiba. Mais petit à petit, on, on, met, on lance des douces. Parce que lui, il appartient à l'armée régulière. Le seul autour des trois personnes, le seul qui appartient à l'armée régulière, celui qui a franchi tous les échelons, c'est lui, Général Sadiba. Donc, regardez aujourd'hui, tous les camps, tous les petits officiers, la capitale, sont derrière lui. Plus de 500 personnes, lourdement armées, plus de 100 officiers supérieurs sont derrière lui parce qu'il appartient à l'armée régulière. Il a été trahi par Namori. Tout le monde le sait. Donc, comment l'éliminer C'est à cause de ça quand eh, Doumbia est parti prier, c'est-à-dire il cherchait la popularité, il cherchait une vision pour discréditer la seule de Ça n'a pas marché à l'abbé. Nous avons su communiquer pour montrer que l'abbé a tout le temps fêté comme ça. Rapidement, on dit non, il que euh, pour pouvoir prendre les gens, parce que c'était l'occasion pour Idi Amin de mettre main sur Idi Amin de mettre main sur Sadiba. Parce qu'il n'a il pas de preuve à prouver, à donner à Doumbouya pour pouvoir mettre main sur Sadiba. Il a tenté plusieurs fois pour le désarmer, pour désarticuler le camp al faya Ça n'a pas lui a dit que le camp al Fayaya, il est le chef d'état major de l'armée. D'abord, il, il s'est battu jusqu'à on a récupéré la clé de l'armerie dans sa main. Est-ce que vous comprenez Donc, il a, il, lui, il est dans son plan. Comme il n'a pas été chef de la l'agent, Doumbouya n'a pas accepté, mais il s'est dit, bon, je vais aller étape par étape. À un moment, je peux le prendre lui-même. Je partager la vidéo avec été si j'allais... Partagez, mettez les cœurs. La vidéo a été signalée. Donc, je peux mettre main sur lui. C'est lui qui a nommé le chef de renseignement, Ismaël Keïta. C'est lui, I, I, I, I, I, I, I, comment on appelle ça Idiamine. C'est lui qui l'a nommé, Ismaël Keïta. C'est lui qui l'a nommé, celui qui a envoyé Sangari au camp Baro de, de Kassa. Celui qui a envoyé son gars à la poudrière. C'est lui qui a nommé presque tous les pions-là. Mais ce qui concerne l'ossature du camp al resté c'est <coughs> resté dans la main de... De Sadiba. Donc, comment faire prendre Sadiba? Voilà. Il a monté ce dernier coup-là pour prendre Sadiba. Et c'était bien parti pour prendre Sadiba. Hein? Yeah. Dumba est resté à l'abbé. Il a demandé de rentrer vite parce que les, le camp samouraï veut bloquer euh, le passage. Selon les informations, Dumbia devait, Doumbia devait voulait passer par euh, Pita, Dalaba, pour la popularité, chercher la popularité pour discréter la Soudanien. C'est-à-dire passer par Pita, les gens allaient sortir. Parce que le, je vous informe que certains se sont déplacés de Pita pour aller. D'autres prix à l'Abbé. D'autres prix à l'Abbé. Donc, oh, ils devaient passer par... Euh, par Dumbia, hein, c'était le plan initial. Passer par Pita, Dalaba, Mamou, et puis, Réseau Conakry. D'abord, ils ont fait annuler ça. Ça, c'est OK. Et puis, on a dit de rentrer vite. Quand il est arrivé, il a demandé directement au directeur de l'enseignement militaire, Ismaël. Il dit quelles sont les informations concernant le camp Al-Faïa Al-Faya, le camp Samouraï. Et lui, il, il n'est pas informé. Tu, es, tu es le directeur de n'es militaire, oui, il n'est pas informé. Parce qu'au fait, il n'y a rien. Ça veut dire que Ismaël fait, fait mentir Idi Amin. Ismaël qui est à la fait mentir, il dit, parce que c'est ce qu'Idi Amin a dit à c'est que le camp samouraï veut descendre sous Conakry. C'était l'information principale. Et le camp samouraï, c'est le camp du colonel Kondé qui a été tué par Dumbuya, Et c'est le camp de, de, de Sadiba. Et Sadiba a des fidèles parmi les fidèles. Et ce qui s'est passé, on ordonne d'aller arrêter les gens à Kindia. Ils sont allés arrêter. Les gens étaient dans leur sommets, d'autres étaient dans leur familles. On les a arrêtés, les officiers, plus de 45 comme ça. On les a arrêtés. Et voilà, dans ce groupe-là, je trouve beaucoup beaucoup de fidèles parmi les fidèles de, de Sadiba. Sadiba appelle Idiami pour demander des explications. Explica parce que c'est lui le chef d'état de l'armée. S'il doit avoir des, ar des arrestations dans l'armée, il a besoin d'explications. Normalement, lui, Sadiba doit être informé. Mais le ministre de la Défense le saute pour aller prendre les gens à Kindia. Dans son propre, dans, dans son unité. Dans son unité. Parce que c'est son unité, c'est son camp. Vous comprenez est-ce que vous pouvez accepter ça Automatiquement, Sadiba lui l'a compris. Ce n'est pas le camp samouraï qui est visé. C'est lui qui est visé. C'est lui qui est automatiquement visé. Il le sait. C'est lui qui est visé. Voilà tout le problème d'Ismaël. Parce qu'Ismaël dit qu'il n'est pas informé de cette situation expliquée à, à, à, à Doumbouya. Et qui a expliqué, c'est lui, Idiamine. Mais là, la personne ne peut dire que c'est Idiamine qui est entre les deux. Idiamine et lui. C'est entre les deux. Il est parti, sa maman est rentrée. La maman de Doumbouya était à Kankan. Elle, elle voulait rester là-bas pour gérer Kankan, mais elle est rentrée. On l'a envoyé actuellement là, au moment où je vous parle. Sa maman se trouve dans la famille de Amara, dans notre famille à, à, à l'ambaye. La maman de Doumbia très bien sécurisée. Elle est là-bas. Elle est rentrée pour des raisons sécuritaires. Vous comprenez? Donc Sadiba a détruit aujourd'hui, à tous les militaires aujourd'hui qui sont au camp, au camp, euh, au camp de Samouraï. Ce sont lourdement armés. Tout le monde est parti prendre des armes maintenant. Ils, ils nous ont dit qu'ils sont maintenant prêts. Qu'on vient entre. Parce qu'ils ont pris quelques 40-45 comme ça. Donc on, on, on essaie aussi d'aller prendre. Mais cette fois-ci, eux aussi, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils se sont tous armés. Ils ont l'armée, ils sont partis prendre des armes. Selon le frère, nous sommes... Nous Nous sommes... C'est terminé. Nous avons décidé qu'on n'arrêtera plus quelqu'un ici. Et, et le mot qui fait mal à Doumbouya, c'est le fait que les gens là disent que, est-ce que le peuple n'a choisi? Il n'est pas, pas légitime. Ils n'ont il qu'à venir nous prendre. Voilà le camp qui s'est barricadé. Aujourd'hui, demandez à tout le monde, ceux qui sont au camp Alfaya, c'est barricadé. Parce que. Pour des explications, voilà ce que Idi Amin voulait aussi piéger, ça dit pas, pour une dernière, une dernière fois. Il l'appelle de venir pour des explications au camp. Euh, oui, lui, Idi Amin, il l'appelle, il lui dit de venir, il dit qu'il ne vient pas. C'est lui qui veut, il n'a qu'à le trouver au camp à Voilà pourquoi je salue la bravoure. Voilà ce que je dis de l'armée guinéenne. C'est à cause de ça que nous avons longtemps dit que vous n'êtes pas associés à, à cet acte criminel. S'attaquer à la démocratie, s'attaquer à... Le s'attaquer à, à la République parce que voilà un quelqu'un, un un, lésionné, un trafiquant de drogue qui s'est levé un beau matin, qui est parti s'attaquer à la République, s'attaquer à la démocratie pour un problème de troisième mandat ou de quatrième mandat. Et pourtant, lui, il n'est pas le, le, le monsieur indiqué pour, pour empêcher un troisième mandat. Parce que s'il devait empêcher le troisième mandat, c'est depuis avant d'abord l'élection d'Alpha Condé, il devait faire ce qu'il a à faire. Là, on pouvait comprendre. Mais là, ce n'est pas un problème de troisième mandat. Sadiba a été très clair. Je ne veux pas, je n'irai pas au camp al -Faïa. Celui qui veut me rencontrer, il vient au camp al -Faïa. Il n'ira pas au camp Al-Mamé Celui qui veut le rencontrer, il viendra au camp. Et aujourd'hui, jusqu'à là-haut, comme ça, là, il ne prend pas le téléphone de Doumbouya. Allez-y vous renseigner. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Il ne prend pas son téléphone. Oui, il prend le téléphone de Idi Amin. Ils ont largement discuté. Comment ils peuvent se rencontrer, discuter de cette situation des militaires Et la première condition qu'il a posée, c'est de libérer ceux qui ont été arrêtés euh, à Samurai. On doit libérer tous, les, tous ceux qui sont arrêtés au Sénégal. Imaginez-vous aujourd'hui, Idi Amin a un problème. Comment libérer tous ceux qui sont arrêtés là Ce sont des capitaines, des lieutenants-colonels, ce sont des officiers qui ont été arrêtés à Kindia. Imaginez-vous qu'on les libère aujourd'hui. Ceux qui sont arrêtés là, c'est les petits qui se trouvent à... à, à, qui se trouvent à dans le camp samouraï. Les petits-là sont fins prêts, ils sont armés, ils sont, ils sont là, ils sont fins prêts. Aujourd'hui, il y a trois unités qui sont armées. Mais le plus aujourd'hui, le plus armé, le plus stratégique, le plus solide, c'est celui qui détient le camp Al-Faya. Où se trouve l'armée C'est au camp Al-Faya. Où se trouvent les chars et autres C'est au camp Al-Faya. Où se trouve le bata C'est au camp Al-Faya. Même Sangare aujourd'hui est sous ordre de Sadiba. Il a été très clair avec Sangare du bata. Si tu t'amuses, tu te mêles de cette situation-là, tu vas voir nous, nous sommes là. Donc voilà le problème. Mais pourquoi on remet Ismaël Keta à, à, à Sozo? Ismaël Keta. Qui est Ismaël Keta? Qui est Ismaël Keta? Qui est cet, cet homme-là, cet officier supérieur-là? Renseignez-vous c'est qui? d'abord, il n'est pas loin de. Il n'est pas loin de Alia. Voilà, vous savez, Alias, le camp se reconnu, c'est son ancien camp. Tellement qu'ils sont bêtes, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans son camp. C'est le camp des académiciens, c'est le camp des Américains, c'est la, la base de l'ancienne société. Donc voilà, et aujourd'hui, il y a un réseau de coordination des appels téléphoniques. folie qu'eux-mêmes, ils ne contrôlent plus. Vous savez, quand les Français l'avaient vous lâché, quand la France dit que la France même, qu'au départ, avait l'espoir avec lui pour reprendre toutes les sociétés, reprendre tout, les Français-là ont compris que ça ne peut pas marcher avec lui. Voilà pourquoi la dame là est arrivée, il l'a dit, il n'y aura pas de glissement de calendrier. Étant donné que jusque-là, nous sommes comme ça, là, rien n'est entamé pour aller aux élections, rien. Quand je vois les lance en acuité qui pensent qu'ils sont déjà arrivés au à ce couturias Et je vois ces vorriers, Madix Sans Frontier, qui dit qu'il est capable de donner des bons communiqués à Doumé à Sans Frontier. Je l'ai écouté. Quelqu'un m'a sa vidéo. Arrêtez de m'envoyer la vidéo de Madix Sans Frontier. Parce que moi, je n'ai rien à foutre avec quelqu'un qui n'est pas stable. Quelqu'un qui ne reste pas dans un seul parti politique, qui ne reste pas derrière euh, un seul candidat. Il est tantôt il était avec ses loups. Il a tenté d'arnaquer le, le président, Ça n'a pas marché. Vous comprenez Donc... Euh, Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Excusez voilà. Et lui lance un accueil. Je vais terminer avec lui. Je vais lire. Parce que lui... Je vous ai dit, hein, mon frère, je ne te fâche pas. Je t'ai dit de ne pas m'envoyer les vidéos de Malik Sans Frontières. Vous savez, cet individu là qu'on appelle Malik Sans Frontières. D'abord, il a créé un parti politique pensant qu'il est populaire. Voilà, ce pas parce que tu communiques sur la toile que tu es populaire, C'est pas parce que les gens te suivent, suivent tes conneries que tu es populaire. Non, non, non, non. Voilà. Aujourd'hui, c'est lui qui vient parce qu'il veut arnaquer Doumbouya, que lui, il va lui donner, il va donner à Doumbouya des communicants. Moi, je pensais qu'il allait dire, je vais donner à Doumbouya de l'argent, des armements et autres. Mais lui, il va fournir, selon lui, hein, il va fournir des vrais communicants à Doumbouya pour communiquer, pour montrer communi euh, que Doumbouya était... Des, Comment on appelle ça Doumbouya est, est un vrai. Doumbouya est venu pour, pour résoudre les problèmes de ce pays-là. Heureusement, il n'est pas aveugle, il est intellectuel. Au moins, il n'est pas plus intellectuel que des journalistes. Donc, le grand fait, Akouba, qui a clairement dit, depuis le départ, qu'après le CNR de là, personne ne fera un, un mois ou deux mois, trois mois sans faire face à la justice, à la justice ou à la justice internationale. Troisièmement, et il le dit, il le répète encore une fois. Le frère Akuba, il a parfaitement le, le frère Lincoln. Ils ont raison. Cette transition a foiré. C'est déjà à côté. Moi, je ne sais pas qu'est-ce eux ils vont donner comme communication. Je ne sais pas ce que le Seigneur train de faire qui peut aider ce pays-là. Regardez aujourd'hui. Ils ont posé toutes les premières pierres. Où se trouvent les, les aérodromes en construction Allez-y voir. Ils ont posé la première pierre et puis c'est terminé. Moi, moi, je suis de la forêt. Ils ont posé la première pierre à Zébé c'est resté la première pierre. Ils ont posé la première pierre à Cancan. C'est resté la première pierre. Ils ont posé la première pierre. Tout est resté la première pierre. C'est resté là. Donc je ne sais pas. Lui va envoyer quelle communication pour prouver au Guinée. Selon lui, prouver au Guinée que Doumbouya est là pour eux. Doumbouya est parté. Je vous ai dit, frère, ne m'envoie pas sa vidéo parce que c'est un jeune frère. C'est un petit. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Moi, je l'ai vu. Supporter. Moi, Benito, si je supportais Erasio dans le gallo, au départ. Quel que soit ce qu'on dirait de ce monsieur-là, je resterai comme ça. C'est comme Agile King. Moi, je le respecte. Agile King, je l'aime dans ce sens-là. Parce que, je l'aime parce qu'il est resté fidèle. Malgré tout ce qui lui est arrivé, il est resté derrière Elastodar C'est ce qu'on appelle un communicant, un activiste, un lanceur d'alerte. Mais ceux qui jonglent là n'ont pas de valeur, n'ont pas de crédibilité, n'ont rien à dire devant les autres. Donc, ne m'envoyez pas sa vidéo. Voilà, il ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Donc, je vais terminer par, euh, par, pour dire au général Sadiba, général Sadiba, toute l'armée guinéenne est dans votre main. Toute l'armée guinéenne. Vous avez aujourd'hui plus de 500 hommes derrière vous. Vous comprenez Vous avez aujourd'hui une unité recherchée partout, c'est-à-dire à aller son groupe. Son... Aujourd'hui, l'homme le plus aguerri. Parmi les personnes qui sont sorties, c'est le capitaine Kondiano. Tout le monde le connaît, Kondiano. Je pense que j'ai sa photo ici, hein. si j'ai bonne mémoire. J'ai sa photo ici. Euh, attendez, attendez. J'ai sa photo ici. Non. Non, c'est quelque part. J'ai sa photo quelque part. Ok. Je vais retrouver sa photo. Je vais rechercher la. Euh, trouver la photo. Merci, frère Ibrahim Diallo. Merci. Voilà. Oh. Traoré Oumar, merci beaucoup, petit. Merci pour ça. Moi, je ne parle pas de Kader. Moi, je parle de. de, de si Kader est informé, ça. Moi, je ne moi, suis même pas Kader. Qui est Kader, même Je ne connais pas Kader aujourd'hui. Je ne le connais pas demain. Je connais, moi, je connais le père de. De, de, de, de Madik, je le connais à Daboula, voilà, parce qu'il était ami avec mon, mon oncle, voilà, qui m'a éduqué, donc il faut garder pour toi là. Est-ce que vous comprenez, donc, euh, Jean Sadiba, aujourd'hui, vous avez le soutien des militaires qui sont à l'extérieur, qui sont à, qui sont à, au Sénégal, qui sont en Gambie, voilà, qui sont à, en Guinée-Bissau, vous avez les soutien, vous le savez très bien. Aujourd'hui, les gens ont demandé on demandait de reprendre la main. Vous comprenez À un moment là, vous, vous êtes trompé. Est-ce que vous comprenez Parce que ce n'est pas vous qui étiez devant les faits. C'est quelqu'un qui vous a mis devant les faits. Et la personne-là n'est autre que Gennana Mori. Tout le monde savait, vous étiez à deux doigts de reprendre. Est-ce que vous comprenez Reprendre. À deux doigts de reprendre le processus dans sa mais reprendre le pouvoir. Il a fallu que Namori, parce que tout le monde le sait, si Si... Commando Faga n'avait pas décroché le téléphone de Namori, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est décrocher ce téléphone-là qui, qui a basculé tout. C'est tout, parce que Philippe Magasuba n'était pas d'accord. Ce que Flip a dit là, c'est ce que moi j'ai dit tous les jours. Il, il D'accord, si Alpha Condé quittera, ce n'est pas lui qui est indiqué pour aller vers Alpha Condé. C'était ça la vérité. C'est ce que nous disons tous les jours. Voilà, tous les jours, ce n'était pas lui. Il est le patron d'une unité d'élite chargée de lutter contre le terrorisme. Ce il n'est pas de l'armée régulière. Il n'est pas de l'hérarchie militaire. Donc, il n'était pas indiqué. Voilà ce que Philippe disait le 5 septembre. À qui veut l'entendre Donc. Il n'est pas d'accord. Si Alpha Condé doit mourir, il n'a qu'à mourir. Mais lui, il ne va pas rester. Et voilà, tout le monde était arrivé au niveau du pont. Les gens le jardin 10 octobre. Voilà un individu qui est rentré par la petite porte dans la diplomatie, qui n'est pas un diplomate, qu'on appelle uh, Namori, qui appelle, et voilà, chose des décroche le téléphone. Et puis, on lui parlait en français, pour le tromper, il lui parle à Malinke. Oui, il lui parle à Malinke. Alpha Condé a boulot, il va tuer le vieux. Oui c'est à cause à moi, je remercie le papa de Commande Farin. Tu ne lui parles pas. Comment est-ce qu'on peut t'appeler pour dire Alpha Condé à Bolo, N'aima que d'Adam Nous sommes en guerre. Quand quelqu'un prend le présent pendant un coup d'état, c'est un état de guerre. Si le présent meurt, oui. Il meurt, il meurt en héros. Ou bien il meurt en détention, il meurt, oui. C'est ça aussi. Mais bon, aujourd'hui, Commande Farin tellement que Idi Amin est stratège parce que Idi Amin n'a pas vu venir Sadiba il n'a pas, pas pu venir il n'a pas, pas, pas su que Sadiba allait être comme ça il n'a pas, pas vu Sadiba venir comme ça il avait peur de deux personnes c'est tout il avait peur de Commando Faré il avait peur de Philippe Magasuba c'est voilà les deux personnes qui faisaient extrêmement peur à ce monsieur là et aujourd'hui il faut envoyer euh, Commando Faré à l'inspection générale de l'armée inspecteur général de l'armée, donc le désarmé, la, le détaché du bataille, donc il n'est plus. Comment le ferait il aujourd'hui un militaire, un simple militaire. Il n'est pas armé, il n'est pas fort. C'est son nom, comme on le ferait avant. C'est tout. Aujourd'hui, c'est Sangaré. Sangaré aussi à l'antidote qui est dans la main de qui Dans la main de Saliba. C'est tout, hein, parce que son unité est logée dans le camp al -Faïer. Le bataille est dans le camp al -Faïer. Et le camp al aujourd'hui, est barricadé. Donc, mon frère, qui, veut, qui peut aller aujourd'hui prendre sa débat Personne. Il faut qu'il y ait des interventions de diplomates, il faut qu'il y ait des disques de débat. C'est tout, c'est à cause de nous, nous demandons mon général. Vous savez aujourd'hui, le fils de Claude Pivy est à l'étranger. Le petit aussi dit qu'il veut s'en prendre à lui et c'est un, un vrai soldat. Tout le monde connaît le, le fils de Claude Pivy. Moi je ne parle pas du comportement de son père, parce que son père n'est pas un exemple dans ce pays-là. Mais lui, lui, quand même, il appartient à une très bonne unité. Voilà des enfants qu'on veut éliminer qui sont des bons soldats. Comme ils ont gaspillé la vie d'Aliya. Voilà. Voilà Bangoura aujourd'hui qui est devenu neutre. Voilà Koevogi. Tout ceci doit devenir aujourd'hui des militaires inutiles. Pas, oui, j'ai dit inutiles parce que voilà des vrais soldats qui ont été formés par l'argent du contribuable guinéen. Aujourd'hui, un, un vieux de 75 ans veut mettre tout ça dans la poubelle. Dans l'histoire de la poubelle. Qui s'appelle Idiamine. C'est tout. Il a gâté tout le monde. Aujourd'hui, des soldats de la garde présidentielle, très bien formés, sont à la frontière. Ils font quoi à la frontière Ils font quoi à la frontière Donc, général Sadiba, reprenez la main. On peut rectifier une erreur. Voilà. Là où nous sommes comme ça, vous le savez très bien que vous ne, vous ne pouvez plus accepter de vous abuser avec Kidjami. Il, il va vous éliminer. Vous savez très bien, vous connaissez très bien, parce que vous êtes au courant de ce camp -boiro de Kassa. Le camp Boireau de Kassa, le camp Boireau de Soronkori, vous connaissez l'histoire des deux camps. Aujourd'hui, on ne garde plus un officier supérieur à Conakry. Quand on prend quelqu'un aujourd'hui, on l'envoie à Kassa ou à Soronkori. Voilà les deux. Soronkori devient aujourd'hui un autre problème. Mais on envoie tout le monde à Kassa, ou surtout Sangareki qui, qui coupe les gens avec les lames. Donc, vous devez reprendre la main. Je me limite là. Je vous demande pardon, mon général, ne cédez pas. Idiamina est un bandit. Nous un bandit. Vous comprenez C'est un bandit. Excusez-moi. Merci Frère Bashiba, merci. C'est un bandit. Reprenez la main. Discutez de son départ. Moi, je ne parle pas de 28 jours. Eh, le chrono est à 28 jours. Vous savez très bien, ce qu'ils vous ont dit là ne peut pas marcher. Voilà, ce qu'ils vous ont dit là ne peut pas marcher. Vous le savez très bien, ça ne peut pas marcher. Vous le savez très bien. Ils vous ont demandé. Voilà, voilà, la transition ne doit pas durer. Il ne doit pas avoir, de, il doit pas avoir de, de transition. Selon eux aussi, vous avez communiqué avec le procès à ah, C'est Selon Idi ce qu'il a dit à Doubouya, que vous avez communiqué avec le procès à où est, où est son problème Je l'ai bloqué, Ayuba, je l'ai bloqué. Où est son problème Merci, frère Ahmed Kouba. merci beaucoup. Où est son problème où est son problème? Selon lui et Sadiba, hey, hey, hey, hey. vous avez communiqué avec le poste Fakonde. Ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Vous êtes de l'armée régulière. Sont, voilà, aujourd'hui, hein, il est venu démanteler l'armée. Tous les officiers, tous les bons militaires sont mis à l'intérieur. Lui, il est flanqué dans son bureau. Regardez, il est flanqué. In, il est inutile. Regardez un vieux clochard. Regardez son visage. Regardez sa sale bouche il n'a pas honte de coucher avec les femmes des gens il n'a pas honte regardez la femme de Pitella, qui là qui est à sa merci oui qui a sa troisième la, non, la troisième à sa troisième fois de divorcer maintenant aujourd'hui son mari à l'étranger qui ne sait pas si en allemagne ou pas j'ai fait un direct sur une fois là il y a une, la fille qui est devenue mère aujourd'hui qui s'est tu sur la toile là et aujourd'hui celle-là est et à sa merci. La, fille, la femme aussi qui est aux États-Unis, celle là, est à sa merci. Voilà aussi une dame aussi. Voilà toutes les belles dames là. Madame Touré qui est à sa merci. Voilà, c'est son travail. Il a démantelé, il a gâté l'armée guinée, il a tout mis à terre. Un gendarme qui n'est pas un militaire. Vous êtes un militaire, Jonas Saliba. Vous êtes un soldat, vous êtes un militaire. Vous connaissez l'armée guinéenne vous n'êtes pas un enfant. Vous connaissez tous les échelons. Vous savez qui est qui dans ce pays-là vous avez vu, vos enfants, vos jeunes frères, des officiers détruits par Idiami. Jésus, le wassou, il où, Jésus. Reprenez la main. Merci, mon ami de sang. Salut, Kamala. Reprenez la main. Ce que nous vous demandons, là, c'est protéger notre armée. Après, là, l'armée ne doit pas exister. L'armée doit exister. L'armée n'appartient pas à quelqu'un. Est-ce que l'armée appartient à quelqu'un, Jean Sadiba? L'armée n'appartient pas à quelqu'un. L'armée, on dit l'armée guinéenne. Nous avons été félicités, remerciés partout dans ce monde-là. Voilà, aujourd'hui, notre armée est regardée comme ça. Là. Les gens ont peur. C'est comme ça qu'on nous regarde. C'est comme ça qu'on nous regarde. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous, Gila Sadiba, Aidez-nous, ne cédez pas. La façon dont aujourd'hui, les gens sont barricadés, tous les officiers qui sont restés aujourd'hui, nous sommes, en, nous sommes en parfaite liaison avec les militaires qui sont au camp au camp samouraï. Et beaucoup sont en contact, beaucoup sont rentrés en contact avec nous. Donc et c'est ça. Aujourd'hui, Moussa Mbala Fallasadi Babé, c'est quoi là ceux qui Mouba Fallasadi Babé, Mouba Fallasadi Babé, Mouba Fallabeto, Moubala Bettina. On vérue tout. Si ça et si est un garçon, il n'a qu'à envoyer ses cousins et ses frères qui sont autour de lui de venir chercher quelqu'un au camp samouraï. S'il vous plaît. Donc, je me limite ici. Je vous demande pardon. Protégez l'armée guinée. C'est assez, assez, trop, c'est trop. Nous avons nos petits qui ont été formés en Angola. Nos petits qui ont été formés en Égypte. Nos, nos petits qui ont participé à la formation en Israël. se trouvent à la frontière. Ils sont assez toute La journée, ils ne font rien. Ils ne font que marcher. Des officiers supérieurs. Aujourd'hui, Asimi Goïta l'a boudé. Il va me l'a boudé. On l'a traité d'un traître, tout le monde l'a mis de côté. Et qui sait très bien, en temps réel, quand il y a des discussions d'une de, situation d'armée en Afrique occidentale, la Guinée est première. On appelle nos officiers là pour assister à toutes les conférences, à toutes les réunions des militaires en Afrique occidentale. À cause d'un individu, un vieux, de 75 ans aujourd'hui, on ne peut pas regarder les autres militaires, les autres officiers des autres pays. On ne peut pas, à cause de lui, vous êtes un militaire de Nassaliba. Aidez-nous, sauver ce pays. Comme vous l'avez dit, vous ne voulez pas que la transition dure, vous avez refusé, donc nous comptons sur vous. Et aujourd'hui, heureusement, vous n'êtes pas désarmé, vous êtes armé, très bien armé, vous avez plus de 500 personnes, lourdement armées. c'est largement suffisant. Lui, il en a 300, lui, Dumbuya, lui, il n'a qu'à se barricader dans mon m 5 là-bas. Là. Voilà, il n'a qu'à se barricader, barricadez-vous là-bas et puis on en reste là. Vous allez voir, la population va intervenir. Et nous allons voir qui, qui La population restera derrière vous. Moi, je sais, nous sommes en train de motiver les gens, les leaders des jeunes, pour se barricader derrière vous. Il va... Nous sommes en train... Ne vous en faites pas. Vous savez qu'on fait à l'interne On ne dit pas tout sur la toile. Nous sommes en train de travailler avec plusieurs personnes pour se barricader au cas où ça va changer. La barricade derrière vous. Vous supportez. Et lui, il peut... S'il peut, tire, tire, tire sur 20, 30 personnes là. Nous verrons la suite. Donc portez-vous très bien. Nous comptons sur si vous. Ne cédez pas. Lui, Ismaël, qui est là. Et moi, je le dis, je suis en train de le défendre. Mais le mettre à la disposition de la justice c'est malhonnête de la part de Idi Amin.